Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 27 de Stage 1 et nous allons parler aujourd'hui de Call of Duty Modern Warfare 3 Donc euh, bah voilà, donc, là, on est sur Steam, normal euh, Donc euh, oui, moi je à la base je voulais pas hein, je voulais pas trop trop euh, faire des jeux trop connus euh, ce genre de jeu Call of Duty euh, tout, euh, même, le, même, euh, même Black Ops, euh, j'évite mais là donc euh, bah, exceptionnellement je vais faire Call of Duty euh, parce qu'on me l'a demandé <rire> donc c'est parti donc Call of euh, Modern Warfare 3, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Ouais j'ai pris un peu ce que je voulais en équipement. Je prends un peu mes habitudes. Donc voilà. On attend, hein, il faut attendre. Hein. Vu qu'on est. On va faire une partie un peu en ligne. Donc ce sera pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. Ouais, je vais essayer d'expliquer de, euh, rapidement. pas trop On va pas trop s'attarder sur, sur les détails. Hein. En gros, juste pour montrer euh, la qualité graphique euh, et puis tout ça. Donc début de la partie. Allez. Donc un petit chargement. Peut-être un petit peu long des fois. Mais bon, c'est pas bien, pas bien. Donc euh, je l'ai pas dit, mais donc Call of Duty, bah, c'est un jeu de FPS, hein, donc c'est un jeu de guerre euh, la première personne, donc euh, donc voilà. Donc là, il va falloir y aller. Alors, c'est parti. Classe personne, c'est parti. On est parti. On y go, on commence déjà direct. Donc, euh, on peut remarquer hop, que c'est toujours bien foutu. Voilà, là-bas, hop, on j'ai une petite grenade. Donc il faut être, euh, vu qu'on est en ligne, il faut quand même être assez euh, assez rapide et assez connaître le jeu. Euh, parce que bon, si vous connaissez pas du tout, ben... Bah, euh, voilà. <rire> Déjà ça commence mal, je me suis déchiré déchirer la tranche. Euh, si vous connaissez pas, bah, vous, euh, les gens qui sont autour de nous, bah, eux par contre, savent jouer. Donc, il faut se bouger le fion. Je me suis un peu déchirer la tranche, Je me suis pris un coup. Eh bah dis donc, euh, je suis un peu pourri aujourd'hui. C'est pas la joie. Je me fais un peu déchirer la tronche. Hein, dit, a dit -a. Allez. Donc, euh, bah, c'est comme vous avez pu... Euh, vous avez pu le remarquer en... Le but est de capturer le drapeau adverse voilà donc ça c'est tout simple j'ai choisi ce mode parce que c'est ce que j'avais envie franchement euh... voilà donc euh, ouais c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué de, de faire le commentaire en même temps qu'on joue à la vidéo On joue au jeu, au jeu vidéo <rire> n'importe quoi ça, en essayant de ne pas crever en essayant de rester concentré voilà donc euh, d'expliquer euh d'expliquer en gros euh, la façon dont ça fonctionne. Donc ça va, je suis pas mort, de, je suis pas mort depuis les 30 dernières secondes, voilà. Il suffisait que je le dise et je suis mort. Super bien. Allez allez. Ah ça ça fait pas semblant hein, sur Call of Duty. Hein. <rire> Jusite, hein. Pour ceux qui, qui se tâtraient à y jouer, euh, il faut un petit temps d'adaptation dès le début. Parce que franchement.. Euh, il vous laisse pas trop trop le temps de respirer, c'est normal, en même temps, est... On, est, on est en ligne hein. Alors lui, il est un peu con lui d'ailleurs Le mec, il m'a à peine vu arriver quoi, Donc voilà Oui je disais donc euh, tout à l'heure, Ah là voilà, ça y est, ça fait 30 secondes que je suis pas mort, c'est plutôt sympathique <rire> C'est mieux que de mourir toutes les 3 secondes, j'ai hein, envie de vous dire donc voilà, on protège... Oula, qu'est-ce qui se passe là-haut Voilà, lui. Cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous, enculé. Ouh, j'ai pris cher, hein. j'ai pris cher. Voilà. J'ai pris cher et je suis mort. Allez, allez, on se dépêche. On remarque quand même que l'état de la rue hein, est assez pitoyable. On ne sait pas trop au niveau du décor euh, où est-ce est qu'on est. Choup, choup. Voilà. Un bon positionnement pour, pour tuer. C'est ici. Parce que bah du coup ils passent, ils passent tous en bas. Donc, euh, donc après voilà, c'est peut-être pas, peut pas une bonne idée dans le sens où c'est qu'ils euh, savent quand, ils savent qu'on est là donc ils peuvent nous tirer dessus. Mais bon, euh, du, coup, du coup ça nous fait ça nous un bon angle de vue. Donc lui il protège de ce côté. Nous on protège ici ils sont aveugles. Le drapeau est à nous. Ouais, euh, allez, ça, ça, ça sent bon. Ça sent bon la, la petite victoire ça. Drone ennemi repéré. Missile allez. Predator paré au lancement. Où c'est qu'ils sont Où c'est qu'ils sont mmh. Ouh là. Un avion qui est passé. On l'a tous senti. Oula! <rire> Alors là, je viens de, de bien me, me faire déchirer. Il a pas fait semblant, non? Hein. Ça, c'est fait. Donc là, là on, a, on a envoyé du lourd. Je hein. dire, on a envoyé un, un petit missile dans sa tronche. Voilà, putain. Et je me débrouille pas trop mal, même si je me fais déchirer la tronche, quand même hein. assez souvent. On arrive quand même bien à les niquer comme ça. Après voilà, faut être habitué un peu à la map. Hein. Un peu à.. Euh... Ouais, parce que si, si vous connaissez pas du tout.. Hein. Franchement faut jouer plusieurs fois. Hein. C'est pas possible de, de s'en sortir sans. Aïe Aïe aïe aïe J'ai eu mal. Ah voilà, ça commence déjà à aller mieux Eh ben non C'est aller mieux mais pas pour longtemps Allez vas-y vas-y Et non Alors on y retourne On y retourne on y retourne Tap tap tap tap tap Et allez ça c'est la guerre Donc le but est de et d'ouvrir les mallettes avant les autres, sans se faire déchirer la tronche. Voilà. Sauf que je vais me faire déchirer la tronche. On va dire qu'on on a reçu des équipements et, euh, et... le but ça va être de... de les récupérer sans se faire euh, déchirer la tronche. Alors c'est à celui qui les récupère avant l'autre. Hein. Donc faut avoir de la chance... Euh, le temps de l'ouvrir, il faut avoir de la chance de ne pas, de pas se faire déchirer. Oula, c'est aveuglant. Ah, on s'approche de la fin de la partie. Et voilà. Bravo Delta, beau on a gagné. C'est plutôt pas mal. Et en plus, c'est le killcam. Nickel. <rire> ça pouvait pas mieux tomber pour cette vidéo. Voilà, killcam. Donc voilà, on aura fait une petite partie de Call of Duty. Je ne vais pas m'attarder plus que ça. Je voulais juste euh, voilà, montrer une petite partie. Donc voilà, pour Call of Duty, Modern Warfare 3.